c'est une défi Il est bon très bon Oh là, une partie surprise Une petite surprise Voilà, pour Mario voilà, c'est sympa c'est doit son anniversaire et du coup du coup il essaie une surprise pour Mario d'accord ok c'est ce que je veux dire non c'était pas marqué Mario 2 je te reviens là, de... à l'aide de Mario c'est bon allez allez Ah, c'est pas mal de faire ça. Yeah. Je sais que pour quoi. Pourquoi oh, le c'est pas Donc, 5 pièces pour euh, ce il D'accord. Il nous faut 5 pièces pour ce il est. pas combien mais peut-être que. Donc, ça je l'ai vu. Et Z. faire non, ça ok laisse bon sur haut pour... Euh, se dire ça. Ok, j'appuie sur haut. Viens. Uh -huh. pour... pour, pour, pour oui. ils sur les mouettes. des gars dans je pense pas Yeah. Mm -hmm. C'est est à prendre. On est prêt à attaquer monsieur Parfait. la première phase de mon... mon plan. Ton plan, ton plan, Bozo, ton plan. Ouais, Je lui un petit coup de l'anglais. tout mieux Oh on, on, on, on s'élève de l'homme comme on est Il y a des jolies, plein de beaux airs. 30 minutes de vidéo toi. La cherche de vide. Thank you. non il y conscience un truc comme plus maintenant on défrissante point de succès Mario, tu les Позвончик, Wow, c'est hey. C'est c'est Et le long, euh, avec un espoir qu'on va sauver le château et le euh, périlcous euh, de la princesse. Allez Marino, allons chercher mais, euh, les soleils euh, dans le château. Prenons le soleil dans le château, voilà. sur la porte. Oh. Enfin, C'est un oh. ça. petit dessin si t'arrives pas d'accord donc c'est so, aussi so. bon D'accord. Okay. Ok. Bon. Okay. Euh, tu trompes, ouais. Oh, tu pas je vu toi. Ok, okay j'avais pas vu la flèche, Я а не будите отtinggal Bon, Battlefield, hein, voilà, c'est ce que je dis bien. on va sauvegarder, On va On